Vous suivez l'expression. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Le but de cette vidéo est de former un maximum de gens. Aidez-nous en la partageant à tous vos contacts parce qu'il y a des choses importantes que les gens ne devraient plus continuer à ignorer. Merci pour votre aide. A tous ceux et celles qui aimeraient avoir la version PDF, formulez vos demandes dans les commentaires. Sans plus tarder, aujourd'hui nous allons vous parler de la culture juridique. Qu'est-ce que la culture juridique La culture juridique peut être définie comme un ensemble de connaissances orientées, emmagasinées par les spécialistes du droit et orientées vers les notions fondamentales du droit, les règles de droit et le raisonnement juridique qui relie les faits juridiques et le droit. En d'autres termes, la culture juridique désigne la capacité à se doter d'une vaste connaissance relative aux notions juridiques et à la logique existant entre les règles de droit et les notions de droit afin de pouvoir produire tout un ensemble de réflexions juridiques portant sur les grands problèmes enregistrés dans les sociétés humaines. En ce sens, il est indispensable à tout citoyen d'avoir une certaine culture juridique pour mieux analyser les différents problèmes sociopolitiques et économiques. Aujourd'hui, toutes les facultés donnent une formation juridique aux étudiants en gestion, économie, médecine, génie, etc. Afin de permettre à ces professionnels de se doter d'un minimum de connaissances juridiques. Et pourquoi pas vous N'oubliez pas d'aimer la vidéo si le contenu vous a plu. S'il y a quelque chose qui ne vous a pas plu, dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo pour informer, former et éduquer le plus grand nombre de personnes que possible. Merci pour votre soutien. Sur ce, je vous dis accent circonflexe très bientôt dans une prochaine vidéo plus intéressante, plus approfondie et plus enrichissante. C'était l'expression.